On oh, va réparer du moteur Oh Ghostface aïe, aïe aïe aïe Aïe aïe aïe Ghostface Ça va piquer Ça va piquer Ouais j'aime bien Ghostface moi, Ghostface, il me fait quand même vachement penser à, à Mayer. Je trouve que c'est un, un des tueurs, quand même. Qui est plutôt bien foutu. Qui apporte vraiment une ambiance avec lui. Ce qui n'est pas le cas de tous les tueurs. C'est un tueur. Quoi Quelqu'un a vu son aura ou pas J'ai Vigilance qui est censé s'activer. Il était invisible Ok. Bon, est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est dans le coin J'ai peur de comprendre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il va être là Est-ce qu'il est parti uniquement pour... Oh non. L'autre est tombé, juste là, ok. C'est tous l'adjectif assez chaud de fond, bien sûr. Est-ce qu'il se cache Est-ce qu'il fait, est qu fait la fonte de se cacher là Vous ne pas joli, monsieur le tueur en série. Ok. Non. T'es où Ok. Il n'y a pas de moteur là. On n'a fait qu'un seul moteur. Ay -ay -ay -ay -ay -ay -ay. Je l'ai pas entendu une fois. Hein. Je l'ai pas entendu une fois. Ok, là-bas. Oh. Okay, on va aller à l'opposé, faire un moteur. Pas le moteur au milieu, hein. Genre euh, celui-là, par exemple. Ouh. Bon ça. Bonjour, non. Il vient par là. Il va aller sur la personne blessée. Est-ce qu'il va nous mater Est-ce qu'il va nous mater Oh non Non Non C'est la première fois que je tombe en 600 ans de stream Oh non Non Non Non Non On va pas se mentir, on est dans une domarque arc-en-ciel. Mais personne pour venir m'aider. Eh ah, mais il est là, il attend. Ah, la soirée va être bien demain. La soirée va être bien. Oh oh oh. J'arrive te sauver. Bon, que peux tuer hein, fouqué. Mille cinq cents points. Yes. Oh non, il est là! Oh, il est bon, il est bon, il est bon, ça m'énerve! Oh, il est bon, il est pas bon du tout, pas du tout, c'est le hasard. Merci Tati, merci beaucoup pour les. Un ah, an, merci infiniment. Merci beaucoup, merci sympa me parfait. Oh, une petite <rire> oh, on va mourir. Il y a un pop et, euh, et je vais mourir de décès. Non. Oui, là, il est pas content. Au secours. C'est bon. Franchement, c'est pratique. Sur les arrivants. Au secours. Au secours, au secours. Au secours, au secours, au secours, au secours. Au secours, secours. est-ce qu'on est dans la dope Oui, oui, oui, oui, oui, oui. <rire> Ouais, J'ai ouais. Je l'essaie d'avoir fait un moteur. Hein. pas... Balancer les noms des... Genre incompétent mais... Oh, ça fait deux fois que je fais le tour de la map. Oh j'ai mal. J'ai mal. y a mon flamant rose. Ouais la perque, Je vais l'ouvrir celui-là. La perque confidentielle est très très recommandable, Ça remplace mon pied Dans la cave, autant dire que.. Ça s'annonce pas Giga Cool. Oh il a vu Ok, il est juste à côté. Oh incroyable mais vrai, ils ont fait un deuxième moteur. Qu'est-ce qui lui mate Qu'est-ce qui lui mate Oh Mais vas-y toi, t'es. Vas-y, toi t'es blessé, vas-y et en plus je suis coincé, regarde, je peux, peux pas passer. Non, je peux pas passer, je suis coincé. Oh non, elle... elle a trouvé comment me contrecarrer. Aïe. Euh, 1500 points, c'est à moi. Ok, <rire> tu fais quoi Allez, on va les sauver... Euh... Le plus grand chose à sauver. Ah Tu reviens, reviens. J'ai fait ce que j'ai pu, je vais mourir de l'essai! Allez, par, par le bas. Oh non, j'avais pas prévu ça! J'avais pas prévu qu'il y avait un mur. J'avais pas prévu qu'il y a un mur là-haut. J'avais pas prévu. Je me sens euh, sacripant. Et je sais pas qui met des murs, euh, qui fait ça. Je trouve vraiment que c'est une action de Nuos. Non, bien, bien doucement parce que je suis mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, oh, c'est futur. Franchement, la partie est complètement foutue. Il joue très bien. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Ghostface aussi bien joué. Il me met là. J'ai envie de me mettre là. <rire> Je suis pas... Je te vois. Je te vois, t'es là. Je te vois <rire> Je te... <rire> Je me mets sur, devant la cible des couteaux. Je... Ah, mais je le vois! Mais tout le monde le voyait! Il va faire le tour. Il joue trop bien, il joue trop bien. J'aime trop comment il le joue. Je suis sûr que je m'envoie en calèche. Nut, nut! plus content du tout <rire> lâche moi au secours lâche moi lâche moi au secours au secours lâche moi je vais me remettre là je te vois <rire> <rire> je, je... je t'offre fais <rire> alors. Aïe <rire> Tchè Je l'ai fait fuir C'est bon <rire> <C 'est>... Ok <rire> Mon plan fonctionne Je répète, mon plan a l'air de fonctionner pour l'instant J'ai envie de... J'ai envie de réunir tout, tout le loot. dans la cabane. Je vais faire ça. Je vais réunir tout le loot pour tout lui offrir. <rire> <rire> Faut <coughs> okay, là. Okay. Yeah. Yeah. <coughs> <coughs> <coughs> <rire> C'est pour vous mon maître C'est pour vous C'est pour vous Je t'offre ma vie Je t'offre ma vie Je t'offre ma vie Je te donne ma vie! Mais prends ma vie! Tue-moi! Oui! Oui! Yes! <rire>